Uh, um. Je dirais que les, les modes d'apprentissage n'ont pas fondamentalement évolué. Il y a des, des éléments effectivement qui ont euh, évolué au cours de, de ces dernières années. Euh, C'est vrai que les formes canoniques d'apprentissage, les stages, les cours sont aujourd'hui de plus en plus remises en question par les sciences de l'éducation d'une part, mais également euh, par les organismes de formation, par les formateurs eux-mêmes, et qu'aujourd'hui ce sont des dispositifs nouveaux, des formations ouvertes, en alternance, euh, d'autoformation, qui sont en train de, de, de percer et qui finalement euh, induisent des apprentissages plus volontaires, plus autonomes de la part des individus. Sur les modalités d'apprentissage formel, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Par contre, sur les modalités d'apprentissage informel, les apprentissages buissonniers, les apprentissages indépendants, comme on les appelle, là il y a eu évidemment beaucoup d'évolution avec l'avènement des nouvelles technologies. Dans les apprentissages formels, il y a une forme d'inertie encore des organisations qui les amènent à considérer les modalités d'apprentissage traditionnelles comme encore très prégnantes, c'est ce qu'on observe quand même le plus souvent. Or, euh, quand les individus doivent prendre en charge eux-mêmes leur formation, eh bien, ils ont recours, effectivement, au foisonnement d'informations dont ils disposent sur le web, dans le cadre des réseaux, euh, dans le cadre des, euh, des, des outils de recherche qui sont mis à leur disposition. Ils prennent, on va dire, vraiment le, le contrôle sur, euh, sur leur apprentissage et, et, et de fait, euh, euh, parviennent à construire des compétences qu'autrefois il leur était difficile de développer avec les moyens dont ils disposaient. Le formateur euh, va être un facilitateur, euh, davantage qu'un transmetteur. Euh, il va accompagner les apprenants d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue euh, socio-affectif également, mais euh, aussi et surtout peut-être d'un point de vue méthodologique, euh, d'un point de vue organisationnel. Parce qu'aujourd'hui, être apprenant au sein de, de, de, de d'environnement aussi foisonnant, aussi insécurisant finalement que le web eh bien, demande de la part des apprenants des compétences méthodologiques, une autonomie, des capacités d'autodirection qui ne sont pas euh, spontanées mais qui doivent être développées, ceci en partenariat avec un formateur. Je pense qu'il faut considérer les technologies comme un outil supplémentaire par rapport à ce qui existe. Il euh, ne faut pas avoir une approche technocentrée en se disant les technologies, euh, des technologies va émaner un miracle et les choses vont aller beaucoup mieux qu'avant. Je pense d'ailleurs qu'on évolue euh, aujourd'hui vers des modalités qu'on appelle mixtes, hein, du blended learning, et euh, il est évident que c'est vers ça qu'on va s'orienter parce que les individus euh, dans l'enseignement à distance tel que on le proposait jusqu'à présent, selon des modalités traditionnelles, vivait dans ce cadre-là souvent un sentiment de solitude important, un sentiment de solitude qui générait bien souvent de la démotivation et de l'abandon. Or aujourd'hui, ce dont les apprenants ont besoin au sein de tels dispositifs, eh bien c'est d'un sentiment de présence, c'est-à-dire de présence éducative, de présence sociale, de présence cognitive, et c'est vrai que l'importance des interactions euh, qu'ils sont susceptibles de vivre au sein euh, d'environnements euh, technologiques qui permettent justement, plus que jamais aujourd'hui, ces interactions leur permet de, de percevoir ce sentiment de présence. Donc euh, sentiment de présence qui génère un sentiment de, de communauté euh, euh, qui lui-même précède un, un engagement euh, et une réussite dans, dans l'apprentissage. Je pense que les, les, les individus vont y trouver leur compte dans la mesure où euh, ils seront finalement euh, euh, les... les, les constructeurs hein, de leur parcours de formation. Ils vont y trouver plus de flexibilité pour aménager finalement euh, euh, leur propre parcours de formation avec leur vie personnelle, avec les, leurs contraintes familiales. Euh, ils vont être en mesure d'anticiper les changements professionnels. Ils vont être en mesure de s'adapter beaucoup plus facilement au sein de, de, de, de leur activité professionnelle elle-même. Et donc pour eux, et bien évidemment, ils vont y gagner. Je pense que les organisations en interaction avec, euh, avec cela vont avoir à mettre à la disposition des apprenants des environnements euh, au sein desquels ils vont pouvoir développer euh, des compétences et les mettre en œuvre dans le cadre d'activités au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va être de rapprocher de plus en plus euh, l'activité elle-même, la manifestation de la compétence en entreprise, de euh, la formation.